Comment peut-on manager une équipe projet dont nous ne sommes pas directement responsables hiérarchiquement C'est la question que se posait là ce matin en réunion. Les discussions partent de tous les sens et elle se rend bien compte des pouvoirs limités qu'elle a sur son équipe. En tant que chef de projet, elle a une position intermédiaire dans l'organisation entre la direction générale et son équipe. La direction peut exercer une forte pression, d'autant que le projet est critique, stratégique de l'entreprise. elle manque le parfois de réalisme sur la faisabilité, en demandant courts, des délais trop courts coûts très bas. De son côté, l'équipe-projet, souvent, n'est pas affectée à 100% du temps. Les membres de l'équipe ont d'autres missions opérationnelles et travaillent dans les départements. Ils doivent arbitrer entre leur métier de tous les jours et le temps qu'ils consacrent au projet. Les intérêts peuvent être contradictoires. On peut demander, par exemple, à certains de réaliser des saisies informatiques qui, à terme, automatiseront leur travail, tout la crainte que l'on puisse se passer d'eux. Sa position dans l'organisation est également particulière parce qu'elle ne relève pas l'approche hiérarchique. L'approche hiérarchique, c'est l'approche traditionnelle du manager responsable de son équipe. Vous voyez, par exemple, la fonction 1, un manager 1 qui sera reconnu comme étant le responsable de cette étape. La gestion de projet fait plutôt appel à l'approche transversale. Nous allons chercher les compétences à l'intérieur de chaque département et mettre ces compétences autour de la table pour résoudre un problème impossible à résoudre seul ou même avec une équipe spécialisée sur un seul métier. On parle maintenant le management hiérarchique et le management transversal. Le hiérarchique va gérer une équipe qui assure une fonction au quotidien. Par exemple, le directeur des achats gère l'équipe d'acheteurs. Le directeur logistique va s'occuper de la gestion logistique, des entrepôts, des consorts. Le manager hiérarchique a donc une autorité directe sur ses collaborateurs. Il connaît très bien son nom et est donc capable de juger de la pertinence des travaux de son équipe. Il travaille souvent dans cette faible, c'est-à-dire sur des actions qui sont répétitives. Si je le prends l'exemple du directeur logistique, il va s'occuper chaque jour d'organiser de l'expédition des marchandises. En comparaison, le manager transversal va conduire une équipe qui vient de différents secteurs de l'entreprise et va devoir faire en sorte que cette équipe travaille sur un objectif commun. Il n'a pas d'autorité directe ou alors il la partage avec le manager hiérarchique, notamment dans le cadre d'une structure matricielle. C'est également impossible pour lui de connaître tous les domaines de compétences. Il ne peut pas être à la fois expert en informatique, en achat, en logistique, etc. D'où le besoin de recourir à l'équipe. Il travaille sur des projets à long terme, des projets de changement, donc en incertitude forte. Ainsi, pour pouvoir faire avancer les équipes, il va falloir utiliser différentes formes de pouvoir. Nous en revenons ici à la théorie de Max Weber, sur la organisations, qui a identifié cinq formes de pouvoir. Trois formes de pouvoir liées à la fonction que l'on pourrait donc appliquer au management hiérarchique. Le pouvoir légitime qui est celui de chef. La capacité à récompenser les personnes lorsqu'elles réalisent un travail de qualité. Et également le pouvoir d'exercer un contrat sur ces personnes pour les obliger à faire. C'est le pouvoir coercitif. Nous avons vu que le manager 3 n'avait pas ces pouvoirs liés à la fonction hiérarchique. Il devra donc utiliser des pouvoirs personnels où Max Weber en a identifié le pouvoir de compétence, être reconnu comme expert de son domaine et de la gestion de projet. Et également voire charismatique, mais il y a une personnalité qui s'est influencée par la qualité de ses relations interpersonnelles et également par la qualité de sa communication. Approfondissons un peu le barragement transversal, parce que c'est celui qui est utilisé dans le projet. Alors, quelles vont être nos difficultés Ne pas connaître tous les domaines, devoir mobiliser, le. Des, des résistances, des conflits, puisque notre travail de changement. Il faudra aussi concilier des intérêts des cultures différentes, mettre autour de la table un commercial une personne des services techniques, par exemple. Et pourtant, le travail par projet permet d'apporter des bénéfices, être plus efficace, participer la résolution de problèmes, appliquer, motiver davantage, permettre une bonne circulation de l'information et favoriser la capacité à se comprendre et à mieux travailler ensemble. Alors, comment t on passer de cette liste de difficultés aux bénéfices attendus? Par la qualité du management. Nous avons eu quatre chefs de projet conduits à des position. peut-on arriver à trouver sa juste place entre la direction et les projet? Un chef de projet doit également travailler de manière transversale, avec des experts de chacune des fonctions de, fonction de l'entreprise. Selon vous, sur les projets sur lesquels vous travaillez, vous allez travailler, management était-il plutôt hiérarchique ou plutôt transversal? Quels sont les avantages et les inconvénients. Et il existe un cédé pouvoir, celui d'intégrateur négatif. C'est le pouvoir bien involontaire de celui qui, malheureusement, eh réunit tous les amis contre lui. Il arrive bien souvent que des équipes qui pourtant ne sont pas d'accord sur un des sujets s'entendent uniquement sur un sujet, s'opposer au manager. J'espère qu'en tant que chef de projet, vous ne disposerez jamais de ce sixième corps. Et c'est pour cela que le management humain est si important. Alors, pour manquer encore des clés permettant d'améliorer vos plusieurs caractéristiques dont nous avons parlé, rendez-vous dans le chapitre suivant s'affirmer en tant que chef de projet. Et comme Leïla, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la.